les amis, donc, je vous le disais en intro, on a reçu quelques nouveaux mails de Lilith. Lilith n'a jamais autant communiqué avec nous depuis quatre semaines, depuis un mois. C'est dingue, on reçoit tout le temps plein, plein, plein de mails. Les deux derniers sont tombés alors on peut dire cette nuit, hein, c'était très tôt dans la matinée. Premier mail, ajustement des champions de l'Olympe afin de nous permettre d'améliorer l'expérience utilisateur, l'expérience de jeu plutôt. L'événement champion de l'Olympe sera temporairement fermé à la fin de la saison actuelle. L'événement sera modifié et optimisé lors de la prochaine mise à jour. Ne manquez pas l'annonce de la mise à jour pour plus d'infos. Note, les jetons de l'Olympe ne seront pas conservés pour la saison suivante, une fois la saison en cours terminée. Qu'est-ce que ça veut dire ça Donc déjà, ils nous disent qu'il faut les claquer, mais qu'est-ce que ça nous indique Ça nous donne des petites pistes. Hein. Ça veut dire qu'ils vont forcément rajouter des choses ou changer la valeur du store avec les jetons de l'Olympe. C'est une évidence, sinon ils ne se donneraient pas la peine de, euh, de changer, de nous dire, de claquer les jetons. Qui plus est, la mise à jour devrait normalement apporter des nouveaux buffs, d'après ce qu'on en sait, hein, et peut-être quelques autres petites modifications. Mais c'est étonnant qu'ils ferment les champions de l'Olympe parce que c'est un event qui est très joué tout de même. Deuxième mail série d'événements fête d'anniversaire. Alors là... Je suis surpris, ce n'est pas l'anniversaire de Rock à ma connaissance, puisque c'est vers septembre de chaque année. Salutations gouverneurs, notre série d'événements, fête d'anniversaire, commence bientôt. Est-ce que c'est l'anniversaire surprise de la grand-mère de Kevin ou de Kevina Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, on va avoir une série d'événements qui va commencer. Prière d'Esmeralda, qui sait quand la roue de la vie s'immobilisera Bon. La prière d'Esmeralda, c'est pas oufissime, trésor d'Esmeralda, tenter de mettre la main sur les richesses d'Esmeralda, guerre des ruines, œil vif et main, alors la guerre des ruines, bon, affrontez-vous sur un champ de bataille antique pour dégoter des trésors, à voir ce que ça va être sur cette version Œil vif et main habile, la garde, oui on l'a déjà eu évidemment, L'œil vif et main habile, c'est sûrement l'un des events que je kiffe le plus, encore une fois, le puzzle, le problème c'est qu'ils l'ont nerfé, avant avec le puzzle on pouvait avoir plus de 3000 gemmes, assez simplement, avec l'assurance d'en avoir au moins 900, maintenant c'est devenu totalement éclaté, si on arrive à gratter 600 gemmes déjà, on est content et pour finir, surprise de présence, Lilith existe depuis 10 ans et donc on a notre réponse. C'est l'anniversaire de Lilith, le dixième anniversaire de Lilith. Depuis 10 ans, connectez-vous 7 jours d'affilée pour des récompenses fabuleuses. Donc, il nous dit ça va être dans le calendrier, etc., etc., Qu'est-ce que vont nous offrir Lilith pour leurs 10 ans N'oublions pas quand même, hein. c'est un petit peu des rats, Maître Splinter est bien parmi eux. Et donc, il est possible que ça ne soit pas non plus un anniversaire de Guedin. Ça risque d'être éclataxe un petit peu, en termes des rewards. On va bien voir... Bon, tant qu'ils ne nous donnent pas une Seon une Cléopâtre, un Ishida ou un Komodan qui sert à rien à part farmer, ça sera déjà bien. Peut-être, peut-être qu'ils vont nous donner des sculptures de Margaret. Ça serait pas mal, ce serait pas. Ouf, ici, ce serait pas une dinguerie, mais ça pourrait être pas mal. L'idéal serait que l'élite, pour son dixième anniversaire, nous donne 10 sculptures d'un commandant au choix. Je dis pas command... de 10 sculptures génériques, 10 sculptures d'un commandant au choix qui nous permettrait de débloquer n'importe quel commandant. Par exemple, hop, oh, on sort de là. Moi, je pourrais, allez, on va tout en bas. Je pourrais choisir de prendre 10 sculptures de, allez, on va prendre Tarik. Binziad, et comme ça, je pourrais débloquer Tariq Binziad. Là, ça serait un anniversaire marquant, ça serait pas du tout éclaté, et je trouve que ça serait bien, mais... Je sais, je sais, je sais, je rêve, hein, Lilith sont un petit peu en mode rat, en mode crevard. Et donc là, ils vont gratter sûrement et nous donner des trucs éclatants. On va voir, on va bientôt savoir si je me trompe ou pas. On passe tout de suite les amis au nouveau classement de puissance du mois de mai diffusé par le 1093. Ils l'ont diffusé en tout début de semaine. On est à 1872 royaumes de répertoriés. Le plus haut se rapproche. Il est extrêmement proche des 30 milliards, 29,955 milliards. Alors, il passera pas tout de suite les 30 milliards. Puisque vous allez voir de qui il s'agit, le royaume le plus bas est à plus de 10 fois moins de puissance, hein, 11 fois moins en puissance hein, puisqu'il s'agit du, du, on ne sait pas, mais en tout cas il est à 2 786, 000, euh, 786 millions pardon et la puissance moyenne est de 13,5 milliards. Donc moins que la moitié de la puissance du plus élevé. Commençons donc par le plus élevé en catégorie A, braquette A. A, A, il s'agit évidemment du 12,54, c'est bien pour ça je vous disais qu'il ne va pas passer les 30 milliards, le 12,54 est dans le méga KVK face au 13,65 et au 18,46, donc forcément ça va chuter grandement de plusieurs milliards, il devrait descendre de 2 ou 3 milliards je pense sur ce KVK Regardez, donc on est en ORL hein, sur les, euh, les royaumes, comme je vous le disais, on voit le 13.65 qui est aussi, le 18.46 aussi. On le voit, le deuxième et le 13,07 qui n'est pas encore en KVK, ou du moins qui n'est pas renseigné en tant que euh, royaume en KVK, 29,530 milliards, même s'il valait de sous très peu. Le 10,34, troisième royaume, 28,007, autant dire 28 milliards. Le 13,65, 27,9 milliards, autant dire 28 milliards. Le 19,60, juste derrière, 27,6. Le 18,46 hein, qui chute 27 400 de euh, milliards pourquoi il chute car il était 5e la dernière fois le 14 84 7e le 8e 24 89 et vous voyez à partir du top 10 on passe sous les 27 milliards le dernier à plus de 27 milliards et le 10 93 énorme royaume 10 93 vous le savez comme d'habitude, hein, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas forcément la puissance, mais les kill points. Et là, le classement au kill point est légèrement différent, puisque le premier, le premier, c'est le boss, c'est le numéro 5, hein, c'est le 1960 avec ses 2,7, ses 2700 plutôt milliards de kill points, hein, suivi par le 1305 et ses 2393 milliards. Et là, le 24,89 qui fait un bon jump de la 8e à la 3e place avec ses 2000 milliards. On a le 10,34 derrière, le 10,93 et le premier en puissance n'est que 7e, 8e, non, 7e, 2, 4, 6e, pardon, euh, en puissance de kill point, hein, puisqu'il a 1700 ça se dit pas en puissance de kill point, Donc kill point, 1700 milliards. Il est pas mal, il est bien classé. On regarde cette fois le niveau général monte, hein, puisqu'on on arrive quand même à la fin du top 20 pour sortir passer sous le milliard. la plus grosse chute hein, qu'on voit dans ce top 30 hein, si je me suis même slider, la plus grosse chute serait le k 20 ouais le k 20 même pas le k le royaume 1842 regardez le royaume 1842 il est euh, bien classé en puissance hein, il est 15e en puissance alors qu'il doit être 40e en kill point hein, donc clairement il est à la rue, là, le 1845. Il va falloir qu'ils se ressaisissent sur leur KVK, hein, sur leur RL, s'ils veulent vraiment réussir à rester dans le haut du classement. Le plus gros jump, hein, le royaume qui fait le winback le plus impressionnant pour le moment serait le K1188, le royaume 11-88 qui fait un jump de la 56e place en puissance à la environ hein, 15e place en kill point. Énorme jump. Est-ce qu'il y en a un qui fait un truc de ouf, un saut de la 300 e le 21-72 aussi, est pas mal le 17-18, la 263 e place en puissance et eh bien les mecs arrivent à se hisser dans le top 50 hein, en termes de kill point des très gros royaumes, il faut les suivre ces royaumes là, hein, ces royaumes qui sont plus faibles en puissance car ça fait souvent des alliés très très lourds on passe au bracket B, au seed B là et regardez au niveau des puissances on tombe en seed B à 15,8 milliards ça montre comment c'est tant d'axes de ouf en termes de puissance et tous les royaumes montent réellement fortement en revanche ils sont beaucoup beaucoup beaucoup au-dessus des 15 milliards regardez regardez regardez regardez ils sont énormément astassés on passe de 15,8 pour le premier pratiquement 15,9 et regardez regardez on est toujours à 15,5 même bien plus bas ce qui montre que sortir passer du site b à un site ah, ça se tasse vraiment juste en dessous des 16 millions donc faites bien attention à la puissance de votre royaume si vous voulez rester en site B et regardons au niveau des kill points ça doit aussi être tiré vers le haut. Mais on n'a que deux royaumes. Alors là, on a des jumps de place énormes. N'oubliez pas, on est sur les 400e royaumes pour les premiers. Et pourtant, en termes de puissance, on a le royaume qui est 903e, le 1316. Il n'a que 13,2 milliards de puissance. Et bien, il arrive à se hisser à la Deuxième place des sites B en kill point Et regardez, il a 427 milliards de kill point Il est juste derrière, à 1 milliard derrière le premier, le 15-15, qui lui fait un jump de 200, 300 places, 200 places. Ce qui est moins impressionnant, mais énormissime. Donc, si vous avez le K13-16 avec vous et que vous êtes un bracket un seed A, là, vous pouvez les prendre en alliés. Vous allez avoir un très, très gros soutien parce que les mecs, c'est des vrais fighters. Regardez, en titre de comparaison, 427 milliards en kill points. Si on regarde sur le seed A, qui descend Regardez, regardez, regardez. On va aller chercher. On descend. Eh bien, Les mecs, ils pourraient se classer. Ils seraient devant, ils sont devant en kill point le 1185 qui est le 14e royaume en puissance. Ce qui voudrait dire que potentiellement, hein, si on a un affrontement hein, K1185 contre le royaume, le royaume, le royaume, le royaume, je remonte le 13-16, eh bien... C'est pas sûr que le 11.85 gagne, même s'ils ont plus de joueurs. Très probablement, les mecs se battent probablement moins longtemps et tiennent moins sur la durée. Donc encore une fois, il hein, faut noter, ce genre de classement sert à vous faire des bonnes alliances et bien évaluer la puissance de vos alliés. On passe en seed B, en bracket B à présent, hop, on dézoome. On rezoome et regardez, ça commence à partir de la 937e place. Donc regardez, hein, le royaume, le 4 qui est 903e, c'est presque un site C. C'est un truc de dingue. Et pourtant, il a 4 fois le nombre de kill points du plus puissant des royaumes. En Cid C, en bracket C, c'est une dinguerie, ce royaume, le 13-16. Ils m'impressionnent par leur stats, là. Pour le coup, si on regarde bien les puissances, ça se tasse... Là, c'est encore pire, hein, juste au-dessus des 13 milliards, regardez. Ils sont tous ça, sur cette barrière. 13 milliards, 13 milliards, 13 milliards, 13 milliards. C'est très, très proche. Hein. Le classement, il n'y en a aucun qui a plus de 13 milliards 100. En revanche, et le premier à 100 milliards de kill points. Regardez, si on fait le classement par kill point, on se retrouve avec une stat qui n'a rien à voir, puisque là, on a le 1296e qui est loin devant tous les autres avec ses 318 milliards de kill points pour seulement 11,4 milliards. Et avec ses 318 milliards de kill points, regardez, il serait, il serait, même, il est, dans le top 10 en kill point hein, du bracket C, c'est assez impressionnant euh, cette stat. Ah, il y a même plus, regardez, 327, je n'étais pas tout en haut. Le 969e, il a 327, c'est moins impressionnant hein, son jump. Les deux euh, plus gros jumps sont le K1722 qui est 13000 qui est 13, 000, qui, est 13 000, qui est 1354e et le K1457 qui est 1296e. Mais regardez, hein, avec ses stats à plus de 300 000. Euh, 300 000 300 000 milliards de kill points, ils sont dans le top 10 d'un site B assez ouf hein, quand on se retrouve un site B qu'on peut se faire laver carrément par un site C et encore pire quand on est un A et qu'on se fait dépouiller par un B, j'ai déjà connu ça hein, avec des royaumes coréens, ça a été très compliqué, on a gagné au final mais on y a laissé énormément de ressources on finit avec le plus petit le bracket D, le site B en termes de puissance le plus haut est à 10 880 et pareil, hein, regardez au dessus de 10 8 000, on a beaucoup de royaume et en termes de kill point hein, on va faire le classement 1406e pour le rang qui est premier Hop là, classement au kill point. Et regardez, le premier est le 1797e royaume. Donc, le classement, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir avoir un classement général, tout bracket confondu, avec les kill points. Ça serait une dinguerie si on pouvait tout afficher. On aurait des très grosses surprises parce qu'avec ces 212 milliards, regardez, le premier en 6D, avec ces 212 milliards, eh bien, il est dans le top top 20 des sites C, le premier en site C avec ses 327 milliards il est dans le Top, allez, mais même le. Regardez, on va faire le capé, euh, le le premier, le 1797e. Si on y va en site B, le mec, il est dans le top 50 hein, des sites B. Ouais, il est dans le top 50 des sites B. Ça serait une dinguerie. Le premier des sites C, lui, il est dans le top 5, quasiment. 1, 2, 3, 4, 5. Il est sixième en termes de puissance. Un truc de ouf. Hein, des euh, sites B. Après, l'écart, il est plus violent entre les B et les A. Mais il rentrerait la plupart dans le top 100 sans problème, c'est ça qui est vraiment impressionnant avec ces petits royaumes. C'est pour ça, lorsque vous choisissez vos alliés, il faut vraiment regarder le classement pour bien les choisir et être sûr de prendre un site B qui se bat et non pas un site B éclaté. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très